Donc, ben voilà, maintenant, on imagine que tout est parfait. Vous avez trouvé un terrain de dialogue et vous avez un langage commun avec, euh, avec vos élèves. Et vous avez euh, très, très envie de vous lancer dans une nouvelle création chorégraphique. Donc, vous savez, on est toujours dans un état un petit peu fébrile. On y pense un peu jour et nuit. Ça nous obsède euh, autour de nous. Souvent, les gens nous disent « Mais tu m'écoutes ou pas tu es dans la lune, c'est pas possible. » Et non, on est là, on est... Et si je faisais comme ça, ici, ici. Oh, mais d'un seul coup, voilà, un oiseau passe, ou on entend un son, ou quelqu'un dit un mot, et hop, on a une idée. Ou en pleine nuit, on était là, en train de rêver, et hop, ça nous réveille, on se retrouve assis sur le lit, et on note parce qu'on a une super idée. Bon, tout ça, ce sont tous les chemins de, de la créativité. Et je pense que nous, ce qui nous passionne, c'est se perdre dans ces chemins-là. Mais ce que j'ai retenu, moi, de tout ce que je viens de lire, c'est que cette petite perdition en chemin vous panique un peu. Parce qu'entre ce que vous avez imaginé, entre cet état fébrile et cette envie de créer, et au moment où vous écrivez, vous ne savez pas vraiment comment dans toutes les formes possibles de cette création, vous pouvez concrétiser ça et notamment comment initier un partage avec votre public. Et ça semble être votre difficulté essentielle. Oui, c'est ça Comment faire de quelque chose de totalement irrationnel, parce que ça vient d'un élan vital, ça vient d'une inspiration, comment en faire une chose très précise et très concrète. Je pense qu'il ne faut pas exiger de vous tout de suite que ce soit très précis et très concret. Je pense que vous devez vous présenter à vos élèves avec ce qui est là. Et que le plus important c'est qu'elles comprennent et que vous arriviez à leur transmettre ce qui vous anime, la passion. Vous êtes dans un état de passion et même si vous êtes fouillis, brouillon, si vous êtes un maître de chantier épouvantable, parce que c'est un chantier qui s'ouvre, hein, une chorégraphie qui commence avec tout ce que ça peut comporter de problèmes et de liens, eh ben, il faut qu'elles sentent votre passion et l'envie que vous avez d'aboutir à quelque chose qui va être fait en commun. Et après, ben, vous pouvez être un maître de chantier épouvantable, ce n'est pas grave. Elles ont compris que euh, là, le vecteur essentiel dans tout ce partage, c'est votre passion à vous. Donc, n'hésitez pas à… ne la cachez pas, votre passion. N'essayez hein? pas de vous contenir en disant « je me calme et j'essaie d'être cohérente face à mes élèves ». Ce n'est pas forcément nécessaire. Si elles vous sentent animées d'une grande passion, c'est porteur la passion, vous savez. C'est vraiment porteur. On peut emmener n'importe qui, n'importe où de, avec la passion.